c'est jérémy de la chaîne frugalisme j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va se poser une question très très très importante la retraite anticipée et c'est combien d'abord je te souhaite la bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos une vidéo par jour un conseil une technique une recommandation un exercice parfois pour t'apprendre à t'engager sur le chemin de l'indépendance financière pour apprendre ni plus ni moins à changer de vie pour apprendre comment pouvoir prendre ta retraite anticipée le plus vite possible. C'est tout le mal que je te souhaite, c'est tout le mal que je me souhaite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se poser une question à mon avis qui est très importante et que j'avais pas encore vraiment abordée jusque-là, c'est de savoir, en fin de compte, la retraite anticipée, c'est combien En d'autres termes, de combien d'argent tu vas avoir besoin pour pouvoir prendre ta retraite et pouvoir dire « Ciao, patron !». Et je vais plus particulièrement te parler aujourd'hui de la règle des 4% dont tu as peut-être déjà entendu parler et surtout je vais te dire ce que j'en pense alors d'abord il faut que je t'explique ce que c'est que la règle des 4% alors on va remonter un petit peu dans le temps en 1994 il y avait un monsieur qui était spécialiste des marchés financiers aux états unis qui s'appelait william bengen et ce monsieur affirmait que les retraités pouvaient tenir au minimum 30 ans d'accord à condition qu'ils retirent chaque année 4% maximum de leur portefeuille d'investissement. je t'explique tu as un portefeuille d'investissement sur des marchés financiers etc et ce portefeuille il génère des intérêts, il génère une croissance, etc. Voilà, il est réparti sur des entreprises chaque année. Si tu en croques 4%, et eh ben ça va. Ça va le faire, voilà. ça va te permettre de pouvoir être sûr et certain d'arriver à tenir pendant 30 ans. Alors il y a pas mal de personnes qui se sont creusées la tête en se disant, oh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte ce mec D'où il sort Qu'est-ce qu'il fait Machin. Et il a pondu une étude très très sérieuse, etc. Je te la mettrai en descriptif de la vidéo. Et il y a d'autres spécialistes du coup, qui est des, des experts, hein, comme on dit, américains, qui se sont penchés sur cette question. Et il a été, euh, d'une manière générale, plutôt validé que cette approche était une approche intelligente, valide. Et enfin voilà, ça le faisait quoi. Voilà. Donc, si on va se poser un petit peu plus euh, sur cette règle et qu'on essaye de creuser un petit peu plus dans le détail, il faudrait comprendre une chose importante c'est que en pratique, si tu avais un capital à peu près de 1 million d'euros, imaginons, et ben, ça pourrait te permettre chaque année, avec 4% en en prélevant, tu pourrais avoir une somme de 40 000 euros pour pouvoir vivre jusqu'à la fin de tes jours sans avoir à te tracasser du lendemain. Ah oui bon alors du coup tu te dis oulala là là un million d'euros c'est terrible je ne pourrai jamais y arriver attends attends on va y aller hein, on va y aller un petit peu plus tard c'est vrai que c'est des montants qui peuvent faire peur et qui peuvent te faire un petit peu trembler mettons un petit peu les choses en perspective un truc dont cette règle des 4% ne tient pas compte enfin, un truc à mon avis il y en a même deux qui font que à mon avis elle est difficilement transposable pour nous en france c'est la première chose c'est qu'elle ne tient pas compte de la fiscalité et en france tout particulièrement en France la fiscalité elle est ultra hyper changeante c'est-à-dire que d'une année sur l'autre les règles changent les lois changent il y a des nouvelles taxes il y en a qui disparaissent il y en a des nouvelles qui apparaissent il y a des dispositifs qui permettent d'obtenir des etc etc ça change tout le temps et c'est dur d'arriver à se projeter dans le temps sachant que en plus et eh ben l'immobilier il n'est pas taxé de la même manière que les investissements boursiers boursiers pardon qui ne sont pas taxés de la même manière que les entreprises etc donc tout ça c'est quelque chose qui est très variable en plus moi je le dis souvent une des, des choses vraiment à la base du frugalisme c'est la diversification donc ce que je veux dire c'est que si tu mettais tout ton patrimoine dans de la bourse et eh ben à ce moment là tu te retrouverais euh, en quelque sorte dans une situation de fragilité parce que si tu te retrouvais avec un krach majeur sur la bourse et eh ben tu l'aurais dans le baba en quelque sorte alors, tu vas me dire, oui, mais la règle des 4%, elle est super parce qu'elle est lissée dans le temps. Ouais, c'est vrai, mais bon, quand tu te prends un crash majeur comme celui de 1929, il y en a beaucoup qui s'en sont parmi, hein, trois mois. En plus, il y a une autre chose qu'il faut essayer de prendre en compte, c'est le fait que c'est une vision qui est extrêmement américaine et elle ne tient pas compte des niveaux d'inflation. Elle est calquée sur des niveaux des courbes de, de croissance moyenne qui sont des courbes américaines. Ce n'est pas forcément les mêmes que celles qu'on peut avoir chez nous ou sur ton PEA. En plus, il y a un truc, comme je te le disais, c'est que la fiscalité américaine elle-même n'est pas la même que la fiscalité française. Donc tu vois, c'est des modèles qui sont, euh, comment dire... Comme le frugalisme c'est un concept qui a été extrêmement popularisé aux états unis et également en allemagne c'est vrai que ça peut donner des repères ça peut donner un petit peu une espèce de cap et ça peut être intéressant de ce point de vue là alors si on développe un petit peu plus la règle des 4% il est convenu par à peu près tout le monde que pour arriver à savoir de combien d'argent il te faudrait et quel serait le, le montant de ce fameux patrimoine qu'il faudra arriver à investir et bien il faudrait que tu prennes ton besoin d'argent d'accord annuel et que ce besoin d'argent tu le multiplies par 25 et puis, ça te donnera à peu près le montant alors on va le faire ensemble imaginons par exemple que tu aies besoin de 30 000 euros chaque année pour arriver à tenir et ben tu vois bien si tu multiplies par 25 que ça fera un montant total de 750 000 euros dont il te faudrait disposer bon moi je veux bien mais dans la pratique tu sais encore une fois c'est pas comme ça que ça se passe parce que là non plus j'ai pas tenu compte ni de la fiscalité ni des niveaux d'inflation c'est vrai que sur les dernières années on a eu des niveaux d'inflation qui étaient extrêmement faibles, mais il faut considérer le fait quand même qu'avec toutes les liquidités qui sont en train d'injecter, surtout en ce moment, il est tout à fait possible qu'on ait une inflation relativement forte qui revienne dans les années qui viennent. Bon, après, je ne sais pas comment ça va se passer parce que je ne suis pas Madame Irma. C'est la raison pour laquelle moi, mon approche, elle est complètement différente. Elle consiste simplement à te dire que un, Tu vas avoir besoin euh, de, de bouffer, de vivre, de t'habiller, donc tu vas avoir des besoins d'argent. Jusqu'à maintenant, ces besoins d'argent, tu arrives à les couvrir en échangeant ton temps hein, d'accord, contre de l'argent via euh, un emploi euh, salarié par exemple. Bon, si tu vas arriver à remplacer ça par tes rentes, appelons un chat, un chat, eh bien, ça veut dire que ces rentes doivent couvrir, de par leurs intérêts, tes besoins d'argent. Attention, tes besoins d'argent nets d'impôts. Hein, il faut vraiment en tenir compte. Donc, d'abord, il faut prendre ces besoins d'argent et remonter d'un cran en calculant combien tu vas avoir besoin brut. Voilà. Ensuite, bah, il va falloir arriver à faire une moyenne, à peu près, de tout ce que tu vas pouvoir investir à droite à gauche et puis essayer de prendre des rendements moyens, sachant que bah, les rendements forts qui vont être au-delà de 10-12% et ça va être des rendements qui vont présenter des risques et des expositions qui sont importantes en perte de capital d'une part ou d'autre part et eh ben c'est des investissements qui vont nécessiter que tu utilises énormément de ton temps encore une fois pour pouvoir euh, les rendre euh, rentables en quelque sorte, un exemple au hasard si tu veux te lancer dans la location saisonnière effectivement c'est quelque chose qui peut être très rentable mais si tu veux que ce soit quelque chose qui soit rentable, et eh ben, il va falloir que tu gères toi-même toutes les entrées, les sorties le ménage, etc., les locataires et tout et tout, et les annonces qu'il va falloir remettre sur Airbnb. C'est du taf, c'est ça que je veux te dire, c'est ça que je veux essayer de te faire comprendre, c'est que si tu cherches à obtenir des grosses comptabilités, eh ben, il va falloir mettre la main à la pâte. Bon, Prenons un peu de recul, etc. Ce truc de te dire, allez, je multiplie par 25 et tout. Moi, je, je me dis, ouais, allez, ça peut être intéressant si tu as envie d'avoir un chiffre, un cap, etc. Mais dans la vérité, en réalité, ça se passe pas du tout, du tout, du tout comme ça. D'une. De deux, une question qui va venir ensuite, c'est une fois que tu as réussi à calculer tes investissements, le montant dont tu vas avoir besoin. Et C'est quelque chose que je suis en train de développer et que je vais présenter plus en détail dans ma formation pour ben, ceux qui y participeront. Ça fait partie de, du travail pédagogique qu'on va essayer de mettre en place. Mais une fois que tu as réussi à estimer quel est ce besoin d'argent, de combien tu as besoin, et bien il va falloir ensuite trouver comment et de quelle manière et en combien de temps tu vas pouvoir arriver à obtenir ce truc-là, ce patrimoine-là en quelque sorte. Sachant que ce patrimoine-là, encore une fois, devra être investi sur des niveaux de rendement moyens pour essayer de faire en sorte que tu n'aies pas trop à te tracasser du lendemain et que tu n'aies pas besoin d'échanger ou d'utiliser trop ton temps. Et là, et là, et là, c'est là que entrent en jeu deux choses qui sont essentielles d'arriver à considérer c'est un, le principe de l'effet levier. Et c'est ça qui est magique notamment avec l'immobilier c'est que mettons que tu achètes de l'immobilier à hauteur de 300 ou 400 000 euros 100 mettre d'apport et ben ça veut dire que si tu fais ça pendant 20 25 ans et ben au bout de 25 ans tu auras réussi à obtenir ton patrimoine sans y mettre un copec et ça c'est magique c'est bien mais c'est un processus qui est relativement lent parce qu'il se fait sur la longueur à savoir la longueur du crédit c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver le crédit qui soit vraiment adapté par rapport à ton profil encore une fois personnellement. J'ai toujours tendance à recommander des durées de crédit relativement longues pour que tu puisses arriver à générer un maximum de cash flow positif et que ce cash flow positif tu puisses ensuite le remettre dans la machine et le réinvestir. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. L'autre outil décisif qu'il faut absolument arriver à maîtriser si tu cherches à t'engager dans ce processus, c'est évidemment la technique des intérêts composés. C'est essentiel. Et si tu n'arrives pas à combiner et l'effet levier et les intérêts composés, tu vas vraiment euh, galérer. Quoi. Ça va être très très compliqué allez je résume un petit peu ce qu'on vient de voir dans la vidéo ici c'est un tu dois arriver à réduire tes besoins d'argent parce que plus tu auras réussi à réduire ton besoin d'argent et plus vite évidemment cette liberté tu vas arriver à l'obtenir un numéro 2 ensuite il faut arriver à mettre en place des investissements en utilisant l'effet levier d'une part et ensuite les intérêts composés d'autre part pour arriver à créer une espèce d'effet de, boule de neige, d'accord Il faut faire en sorte que ces investissements sur des niveaux de rendement qui sont moyens et qui sont pas forcément explosifs, pour pas présenter des niveaux de risque ou des, des, des engagements en termes de temps qui soient trop importants, il faut que ça, ça soit suffisant à terme pour que les intérêts produits égale ton besoin d'argent égale ton besoin d'argent net d'impôts hein, j'insiste il faut vraiment en tenir compte et aussi tenir compte arriver à évaluer la fiscalité. Je te recommande un site qui à mon avis est vraiment la mine d'or si tu veux arriver à comprendre les niveaux d'inflation qui peuvent aussi euh, être face à toi et auxquels tu pourrais être exposé c'est bien évidemment le site france inflation qui est une référence et qui y une mine d'or une mine d'informations pour arriver à faire un petit peu pas forcément tes simulations mais essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé d'où on vient et peut-être où on va voilà pour moi c'est quelque chose qui est essentiel j'espère que cette vidéo elle t'a aidé un petit peu qu'elle t'a donné un petit peu quelques clés et puis ben voilà ça faisait longtemps que je voulais la faire pour te dire ce que moi je pense vraiment de cette fameuse règle des 4% qu'on entend un peu partout hein. et on entend partout dire ah bah ben oui tu es frugaliste ça règle des 4%, règle des 25 fois, etc. Moi, en réalité, pour être complètement honnête avec toi, ça me met un petit peu mal à l'aise, tous ces trucs d'histoire de calculer exactement de combien tu as besoin, parce que c'est vraiment spécifique, ça co correspond aussi par rapport à ton niveau de vie, où est-ce que tu vas vivre, peut-être dans quel pays tu vas vivre, quels vont être tes besoins, ton style de vie, ta famille, etc. C'est vraiment difficile de donner un truc tout fait, une réponse toute faite. Je sais bien que les réponses toutes faites, c'est facile. Je te dis un chiffre, à allez, fois 25 Je sais bien que c'est facile, je sais bien que c'est... Ça peut faire peur ou ça peut être rassurant en fonction des situations. Mais la vérité, c'est qu'il faut vraiment que je sois honnête avec toi. C'est que si tu regardes uniquement par cet angle-là, eh ce ne sera pas suffisant. Ce sera une réponse complètement partielle. Ce sera une réponse qui sera biaisée. Et c'est une réponse qui sera biaisée parce qu'elle ne tient compte ni de la fiscalité ni de l'inflation. Voilà, voilà c'était Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, tu me lâches un pouce dis moi en commentaire ce que tu penses un petit peu de ce que j'ai expliqué dans cette vidéo peut être que toi tu as une autre vision ou un autre avis sur tout ça j'aimerais que aussi tu t'abonnes à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et que tu cliques la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos des nouveaux contenus que je produis enfin il y a toujours le guide des techniques frugalistes à l'intérieur duquel tu trouveras 80 pages de techniques et de recommandations pour euh, ben, t'engager sur le chemin de la liberté financière mais surtout faire des milliers d'euros d'économie dépêche toi c'est gratuit profite en je te souhaite une excellente Excellente journée et je te dis à demain. Ciao